Voilà, Donc partie 2 au chemin de travers. Alors, on va aller, enfin, on va aller voir là si c'est ouvert. Je peux pas passer par là. Ah, ok. Une sorcière là. Une porte ici. C'est pas par là. On va pas y aller non plus. Oui, parlez. Gilles de Roi Lecart a été cinq fois lauréat du prix du sourire le plus charmeur, remis par l'électrice de sorcières et le tour. Oh, s'en fout. Elle le mérite amplement. Harry Harry On espérait que tu n'avais pas atterri trop loin. J'étais très inquiète. Ça n'a pas l'air d'aller. J'ai perdu toutes mes affaires dans les cheminées que j'ai traversées. Je pourrais peut-être aller les récupérer. C'est très gentil de ta part, Harry. Mais je crois que tu devrais d'abord faire tes achats. Où dois-tu aller Chez Fleury et Bot pour un exemplaire du Livre des sorts et Enchantements, niveau 2. Et chez l'apothicaire pour une nouvelle fiole de potion. Eh bien, allons tous chez Fleury et Bot. Ceci te sera utile. Elle est tombée dans la cheminée quand tu as pris la poudre de cheminette. Merci, Madame Wessler. Viens, Harry, allons chez Fleury et Bottes. Tiens, on y va. Ce serait pas un petit peu amoureux hein, par vous parle. allez de toi, mesdames Je sais pas. Alors je sais pas où aller, à droite, à gauche. Je sais pas où elles sont parties en fait. On arrive vite par là là. Enfin, Un fait une balade. Hein. On va visiter le quartier. Fermez. C'est pas par là. Ah, c'est Ça va pas avoir Je vais partout, je suis comme ça moi. Eh, hey. ça nous a sauté dans partout. Alors, ah. où vais-je aller C'est grand, hein, il y a du monde. Ah, ça veut... c'est quoi là Ça doit être par là, hein Ah bon, oui, bah alors pourquoi la porte était ouverte C'est qui qui m'a parlé Est-ce que c'est ouvert ça Oui. Je sais pas ce que c'est. Oui. -ce qu Il y a une paracitrouille. Est-ce qu'il y a des trucs hein Il y a des trucs chelous là-dedans. Je trouve que c'est bien fait hein, quand on mange. est Qu'est-ce que vous en passez En tout fait, cas je puisse passer euh, par un moment. je regarde ce qu'il y a exactement il y a des cris bizarres bon en tout cas je peux pas y aller j'ai ramassé un truc pas encore rien demi-tour pas par là. Je ne peux pas entrer par là. Je le sentais que c'était ouvert ici, je sais pas pourquoi. Un sentiment étrange. Elle doit être là, les dents. Ah, quoi okay. que. Alors là, c'est pareil, hein. ça m'a l'air bizarre. la même ambiance que là-bas on n'entend pas des monstres on entend comme des clowns toi qui rigole comme ça il a l'air plus sérieux maintenant je m'approche je vais ce qu'il y a autour et là, je vais loin et puis on fait le mettre mais il fait fou Des boules puantes, 4 mornies le paquet de 10. Euh, bah, je sais pas si j'en ai besoin. Des boules puantes, je sais même pas si j'ai de l'argent sur moi. De créer ici on peut pas y avoir une petite trappe. c'est bizarre ça des feux d'artifice donc je suis arrivé de là de Jair, je suis déjà hier peut-être je vais voir non c'était le porte. Pas là, quand même. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose qui m'échappe. Bon, je vais continuer en route. On va voilà. peut-être à plus tard. Oh non, non. Ah non, faut que j'achète un livre de soeur chez Fleury et Butt Ok Ok, Je suis pas là, là. c'est peut-être là, là Fleury et Butt, ça va être ici En plus il y a des bouquins de le monde. Voici dans une librairie, ou une bibliothèque, je ne sais pas. Hum. Est-ce que je peux emprunter la porte non. Ce gîte de Roi Le -carte est vraiment fascinant. Eh ben, l'homme avec ça. Oh non, j'ai pris pu... oh, c'est ça que. Combien coûte ce livre Le livre des sorts et enchantements niveau 2 de Miranda Foconette. Oh, et Mais encore J'en prends un, s'il vous plaît. Voilà pour toi, ce livre te permettra de lancer des sorts plus puissants. Voici une astuce tirée du livre. Rien que pour toi. Concentre la puissance dans ta baguette et lance ton sort quand il est prêt. Mais prends garde à ne pas trop concentrer ton sortilège, car ça peut être dangereux. Chapitre 1, ok. Oh, j'ai la lecture, là. Où, euh, ils ont vraiment cru qu'on allait lire tout ça. Bon, alors revoir. Je vais toujours pédaler là. Hein. C'est bizarre le bruit d'un petit qui truc tout ça, mais bizarre. Wesley, j'ai hâte d'essayer ce que je viens d'apprendre. Où as-tu perdu tes affaires, Ginny Je crois que j'ai laissé ah tomber oui. ma balance lorsque je suis passée par la cheminée de la ménagerie magique. Je suis sûre que ma nouvelle plume est tombée au fond de chez Pirouette et Badin. Et j'ai vu la grille quand j'ai perdu mon ruban adhésif. Donc il doit être quelque part au chaudron baveur. Mmh. La ménagerie magique, Pirouette et Badin et le chaudron baveur. Bien compris. Merci beaucoup de ton aide, Harry. C'est si gentil de ta part de faire cela pour Ginny. Beaucoup. Allez, vas-y, montre-nous ce que tu sais faire avec tes nouveaux sortilèges. Je parie que tu peux détruire ces tonneaux. Il y a de l'amour dans l'air. Il détruire les tonneaux. Les... De quel tonneau elle parle Pour le choix J'ai tout ça à faire Trouver la balance de Ginny, trouver la plume de Ginny, trouver le ruban adhésif, acheter une fiole Ok, bon, on va y aller alors bon, Je crois qu'il voilà, qu y avait une démonstration là, de La magie euh... ben, Je vais y aller là-bas avant, hein, je ne suis pas allé Ah c'est pour sauvegarder ça. Et pour l'instant j'ai pas besoin. Ça n'a rien passé euh, depuis, donc c'est pas la peine. Disons qu'on n'a pas vraiment eu d'épreuve jusque-là pour le moment. Ah c'est un grid là-bas. C'est joli la lumière là avec les reflets et tout, là. Bon, voilà. j'ai envie de les visiter avant d'aller voir Andrew, c'est quoi ça un ah je peux pas lui Y a un truc qui gigote là, ouais Mais je pas raconté, j'ai eu des tas d'ennuis avec des limaces récemment et tout ce que tu as raconté. Il y a des des Pierre. Je peux pas passer par là. Ah non La voix de Harry dans le jeu vidéo, il c'est plus joli en français qu'en anglais. Alors, n'est-ce pas bon, bah, Il n'y avait rien à me dire, vraiment. Bon. Le chaudron baveur est le meilleur peuple de Londres. Il a une cave extraordinaire. Norbert me manque. Je pense à lui presque tous les jours. Moi bon, en gros il me raconte sa vie, hein. Bon, on, va, on se casse. Peut-être qu'il faut que je retourne là où j'avais pris la cheminée. Je pense que c'est là qu'il faut que je Combien pour des boules puantes 4 mornies, le paquet de 10. Je n'ai pas assez. Ah. Zut. Je crois que c'était fermé là, il n'y pas ça tout à l'heure je ne peux pas entrer oh ben, vais Ah bah je suis ah bah comme quoi faisons muse hein, on trouve des trucs hein. est ce que je peux me baisser là je suis pas bon me baisser j'arrive pas à savoir comment faire. à ce coup j'ai découvert ça par hasard Mais parce que j'avais vu le message tout à l'heure enfin j'ai pas lu j'avais pas lu jusqu'au bout mais voilà euh, ouais, quoi du à bah tout cas, je peux pas passer il y a encore un truc qui gigote là c'est quoi une clé on oh, une plume ah ça je peux ouvrir ça ah Hein, ah, c'est un crapaud Ah viens, je te mange Je sais pas euh, si j'avais toute ma vie déjà, mais... Tant qu'à faire... Il y a une porte, Je peux passer, vous Apparemment, non C'est bizarre, c'est que ça me dit pas si c'est fermé. Alors, je sais pas du tout comment faire pour prendre des, des bidules. Là. Bon, on va retourner à haut. tourner de là où j'étais arrivé je pense qu il faut que c'est par là qu'il faut le jaillir Je suis allé toi. Ah apparemment non. Moi j'ai un coup d'œil. Je crois que le grand bâtiment, c'était la banque. Là. Là, là je, je crois que je... C'est quoi ça des champignons des Excusez-moi, combien coûte cette fiole de potion Oui, mon mmh. Je n'ai pas assez. Oh. il va falloir que je revienne mais plus tard. Ici. Ah voilà, ben ici c'est ouvert. Il y a pas mal de trucs d'ouvert, contrairement à tout à l'heure. Si je suis déjà venu ici, on va, on se casse. Non, c'est là où il y a la cheminée qu'il faut que je retourne. Je vais peut-être voir au grand bâtiment déjà d'abord. C'est bien pendant les nuits maintenant. Ah c'est bon, c'est fait. Non, pas par là. Pourtant c'est bien de là que tu es arrivé, non Ouais, c'est même sûr. Alors voilà, je comprends quoi. Attends, je vais regarder le truc pour que je me remémore. Trouver la balance, que je retrouve les affaires de Ginny, ça je m'en souviens bien. Mais... Et acheter une fiole de potion chez la po... la po... qui, l'apothicaire. Je suis pas déjà allé avant. Ma... Donc que j'ai pas j'arrive pas assez de je sais pas quoi. quoi. Bon, on va revisiter un peu toutes les maisons. Hein. Je peux pas passer par là. Fermé. Je peux pas passer par là. Il y a une porte, mais elle sert à quoi, à rien. Hmm. Je vais regarder ici je ne peux pas entrer non plus je ne peux pas entrer par là là il n'y a rien rien c'est des passages secrets hein, c'est la nuit voir ici euh, non attendez maintenant oh je suis arrivé par là donc je perds pas y retourner puisque c'est fermé bon, la là bas regardez là c'est vert tu peux te pousser toi merci ah l'apothicaire voilà j'ai trouvé Il faut avoir une potion. Normalement. C'est ce qu'il m'est demandé en tout cas. Après, ouais, j'étais déjà venu là. J'espère que ça va être bien. Excusez-moi, combien coûte cette fiole de potion Oui, mourir. Hum. Je n'ai pas assez. Voilà. Il faut ça, mais. Je peux pas passer par là. Il faut ça, mais j'ai pas euh, l'argent, à part... Euh... Je pense qu'il faut d'abord que je trouve les affaires de Jenny, et après, en récompense, je pense que je devrais pouvoir avoir euh, de quoi payer pour... Euh, pour acheter la potion au monsieur. Je pense. On verra bien. d'abord que euh, je trouve... Euh... Où est-ce qu'il faut le taille ah, C'est ouvert ici. J'avais déjà visité le quartier, donc je vois ce que... Je sais pas où chercher ces affaires en fait. Je cherche un peu partout. Nous J'avais ah, déjà ouvert ça l'autre fois. Ah mais il y a un truc encore. Il me semblait que j'avais déjà ouvert l'autre fois il y avait ça, ça se trouve il y en a à chaque fois que je... je que je rentre Peut-être pas dans, dans la même journée mais... Bon ok, bon, bah, on se casse Je ne sais pas quoi ça me sert en plus les, les citrouilles là. On le saura peut-être plus tard Peut-être que vous, vous le savez déjà, surtout si vous y avez déjà joué au jeu Déjà vu un l'esprit auparavant. Alors. Et voilà, Pas par là. En plus, c'est un, un glacier. Ça me donne envie de manger une glace là. Je ne peux pas entrer par là. Je fouille, hein. Je peux pas passer par là. On peut passer où là-dedans Combien pour des boules pilotes Quatre mornies, le paquet de 10. Ah, je n'ai pas assez. Ok, il y a rien du tout, en fait. C'est des OM, l'argent, hein, mais ça s'appelle. Bah, et où la porte de sortie Là-bas. N'importe quoi. et il est déjà perdu. On est qu'au début du jeu, hein. Faudra au moins que j'arrive à aller à la moitié quand même. Et honte sinon. Alors. Si, J'étais déjà allé oui pour le livre. Je sais pas du tout où chercher ces objets à l'autre. Ici même ça c'est fort. Elle est pas bavard, lui Ah c'est lui là qui... c'est elle là qui fait ce bruit là tout le temps. Elle a attrapé le coronavirus. tous là-dedans, on se casse. On va attraper des microbes. En face, je suis pas allé. Je sais plus. Non, c'est là C'est le royaume du Hibou. Il faut que j'aille où alors? Euh... C'est pas par là. Non, pas C'est glacé, ça. Ouais. <rire> ah, ça fait ça quand je ça sur les gens. Et en plus, ils disent rien. <rire> Il m'a juste regardé, lui. Et elle. C'est rigolo. Et Dan, hein il fait n'importe quoi. Oui mais je sais pas quoi faire là vous m'en Je sais pas compris mais... Mais retrouve tes affaires là tu m'énerves avec ça là tu es un ou... Ah je suis pas allé par là. Mais Je suis pas allé par là c'était là en fait. Enfin je crois. Je sais pas ce que j'ai foutu j'ai dû faire demi-tour et il fallait pas. Moi euh, dans ma tête je croyais c'était qu'il fallait revenir euh, vers la cheminée là où j'avais été atterri. Même si je suis déjà venu là, c'est où il y a le grid. Même qu'il ne met pas d'une grande aide. Ah oui, j'avais vu aussi cette pièce là. Même que je peux pas euh, attraper le truc. Genre il peut pas sauter par-dessus les... les trucs là, non mais sérieux quoi. Là aussi, il y a des j'ai entendu quelqu'un écarter. Il y a bien plus que de la vie rover dans la cave, ah. monsieur Potter. fallait que je parle à lui, peut-être. Ce que j'avais pas fait l'autre fois. Non, mais ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Il y a bien plus que de la vie rover dans la cave, monsieur Potter. Ouais, ben, mais je pas eu des tas avec des on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. J'étais pas assez bien fouillé l'autre fois, hein. il doit bien avoir quelque chose à faire ici. Je ne peux pas entrer par là. Ok, je crois qu'il y a un autre passage par là. Je peux pas passer par là. Ah là -bas. mais non, si tu t'es fermé, moi je comprends pas. Alors... <rire> Parler aux gens, hein, on va voir. Mais ils parlent pas. J'essaie de leur parler, mais. <rire> Je suis, un méchant Harry Potter. Attends, je vais lancer ça avec vous. Il fait rien du il tout. Oh, Ils s'en foutent. Hein. C'est quand même dingue quand même Et ça se trouve je dois me faufiler quelque part comme j'avais fait l'autre fois là, sur les côtés Oh mais non c'est pas l'air là. Ah oh, c'était comme ça qu'il fallait faire Ok, ça y est j'ai compris par contre, est-ce que j'ai réussi à le... Ouais, non, c'est bon. Ah, et puis c'est bien l'argent qu'il me faut, en plus. Alors, par contre, une fois, j'en avais vu un aussi, mais je sais plus où c'était. Euh... Un truc comme ça qui brillait. Euh... Je trouvais qu'il y en avait un autre, mais c'était bon. aura ah bien. Hein. Bon, bah. En fait, il suffit de chercher un peu, hein. Et... Au bout d'un moment, on trouve. Alors... Je vais m'amuser à tout exploser maintenant. Et puis s'il y a des dragées dedans. Ouais, parce qu'en fait, faut que je fasse ça et puis. Euh, faut que je m'approche comme ça de la cible et hop, je lance le truc. Il y a un truc là. Ah oh non, c'est une lampe. ça chaque fois je peux pas sur le pont bon en bon, tout cas j'ai capté ah y'en a d'autres oui y'en a d'autres on a plus il y a des méchants là Ah oui, mais ça, ça, ça, les, ça les tue pas hein. en plus, ça les met juste sur le dos. Ah C'est qui qui m'a fait ça Non Je me fais attaquer par des tortues. Ok donc euh, je suis obligé de... Oh là. Ah, elle a disparu la dragée à cause de toi là, salopard C'est quoi qui fait ça là Ah d'accord, ça tombe tout seul en fait. On a dit que c'est que les petits tonneaux. Le petit qu'est là là. Il, il est en hauteur. Je peux pas sauter en fait. Là. faudrait une ou deux chocos grenouilles aussi avec ce qui s'est passé là oh. où est ce qu'il faut déjà maintenant là me part alors moi je tire partout hein. je suis dingue oh là encore du plancher qui se casse la oh là. Euh, ça fallait pas du tout que je saute, je pense. Non, attendez, je réfléchisse un peu là. J'aurais pas dû sauter là. n'arrive ah, pas à grimper. Là, non plus. Ah, mauvaise nouvelle, les gars. <rire> Je me suis piégé tout seul. Je suis en prison, là. Je suis en prison dans les égouts, euh, apparemment. Ah, il y a une échelle là, j'avais pas vu. Oh là là <rire> bigue hein. c'est vrai que je suis plus fort en pokémon hein. ça j'assume alors attendez je ah, j'arrive pas à... alors comment je fais pour aller à bas maintenant du coup à ah, peut-être comme ça ah, voilà. Mais genre, je me souviens pas du tout quand j'étais petit. ce que j'avais le jeu quand j'étais petit, mais je me souviens pas du tout de tout ça. Non. Je me souviens pas qu'il fallait réfléchir autant. Ah, faut que je pousse ça. Ok. Alors. Ensuite. Ok, j'ai poussé le truc, mais maintenant, faut que je fasse quoi bah <rire> c'était quoi ce ça ah faut peut-être que je repousse encore là non non ah si c'est bon ouais, y aller là ah eh, mais jure il est tombé par terre ah non vite vite bon bah c'est mort ils ont tous disparu, sauf un J'ai mis trop de temps avant de les attraper Du coup ils disparaissent avant. Ça c'est bête ça Du coup là on va y aller ici Ah d'accord, on voit rien Ah c'est quoi cette pièce là ouais Ah, attendez, peut-être faire ça assez ah, étrange quand même Ah bah voilà Il y a un passage secret C'est mieux ce que je pensais Ah on revient Ah oui d'accord On revient de là en fait ils me parlé de cinémas encore, je ferais mieux de partir. Ah, ben ça y est, c'est fait. Mais je pas eu des tas si, si, tu m'as raconté déjà. Donc, normalement, je devrais. Ah Il y euh, ça. Oui, euh, j'avais pas pu le ramasser tout à l'heure parce que euh, le truc s'était ouvert euh, au sol. Ah donc le truc l'autre truc que j'ai vu qui brillait l'autre fois là c'était un justement euh, à, à la fille là Merde. du coup j je pouvais pas le prendre enfin je pense Ah ah faut que je retrouve je sais plus du tout où c'était ça Et je crois qu'il me reste euh, deux choses à retrouver en fait déjà j'ai trouvé une chose donc euh, Je vais sauvegarder mais le reste après allez j'arrive pas à sauvegarder maintenant <rire> ça y est quand même yes on galère un peu enfin je galère un peu Tout, tout ça ouais, cela il s'explose pas par là enfin, je retrouve l'endroit où j'avais vu euh, un objet aussi je t'en ai trouvé un objet Ah, non bon bah faut déjà de partout encore chercher chez Bada elle a dit je sais pas quoi non pas par là et eh, mais en fait euh... maintenant que j'ai de l'argent Ah c'est ça badin okay. C'était pas là que j'avais vu un truc Non. Non, ah, c'est des passages secrets. Ah oui, il y avait ce passage-là. Ah, je suis pas très de vrai. C'est passage secret. Voilà, c'est de ça dont je parlais. Et le jour où enfin, à la fois on était là, c'était il a pas si hein. longtemps <rire> C'était hier et ben euh, j'ai pas eu euh, le réflexe En fait fallait faire ça tout simplement Et en plus je gagne plein de sous là J'ai 10 millions là Oui je suis riche bon, ça je peux m'acheter une maison avec une piscine et tout Le rêve ah c'est quoi Une grenouille. Comme l'autre fois. Donc ouais c'était ça qu'il fallait faire le fois. N'importe quoi. Hein. C'était tout bête. J'avais pas repéré ce truc en fait. Je ah, vous, vous devez me moquer de moi là. Enfin, pour ceux qui savaient en tout cas. Ah oh, la honte. Alors. Bah maintenant que j'ai de l'argent... Combien pour des boules puantes 4 mornies le paquet de 10. Je peux maintenant. Des boules puantes Je sais pas quoi ça me sert mais... Mais attends, hein, je voulais pas. Je voulais pas en acheter autant. Hein. <rire> ok alors lui il a tout euh... J'ai donné tout mon argent. Enfin presque. Pas du tout ce que je voulais faire. Hein. Euh, C'est quoi les bouts de donc C'est ça. 15. Bon. Attendez, j'ai pas lu, ça sert à quoi Lance la boule piante pour créer un nuage de fumée verte, nous aimons. Ah, hein, ça doit être pour pas que les ennemis me repèrent. Je pense que c'est pour ça. Ça doit servir à ça, je pense. Attendez, j'en mets juste ça là. Ouais. Il nous reste un objet à trouver. Ouais, une balance. Et acheter une fièvre, bah oui, mais euh, là j'ai. <rire> j'ai tout dépensé dans les boules puantes. Par accident, hein, parce que j'ai acheté deux fois le hein, personnage. Enfin, tout ce que je voulais. Hein. Je peux pas passer par là. trouve des citrouilles à chaque fois qu'on mange et maintenant ça veut dire que je peux passer là voilà chose que j'avais par prévu de Bien, tu vois. Bon je rentre par euh, effraction comme vous Tu m'as entendu petit Désolé. Nous sommes fermés Ferme ici Franchement, les jeunes d'aujourd'hui Quelqu'un incarne le cochon inaperçu. Ah oui d'accord, ça enfin, va être compliqué. Il n'y a pas la cape d'invisibilité euh, comme dans le 1 là hein Attendez oh. <rire> ce que je... j'ai je... je du film. Il va falloir faire le plein de morts, va tout en quoi Je vous demande si le bruit d'un sortilège pourrait le distraire. C'est cette année Je vois pas où il est, moi, mais... Ah, il est là. Attention. Je me demande si le bruit d'un sortilège pourrait le distraire. Il vois pas où il est, oh. Merde, il est là. Je sors. Pardonne. Je me demande si le bruit d'un sortilège pourrait le distraire. Mmh. C'est pas très pratique, par contre, parce que. Ah, mais là. La... L'objectif là. Bon, J'arrive pas à ouvrir la porte. Il hein. suffirait ah, il m'a vu le coup. On va faire quoi, non Sors, et que je ne te revois plus je te lance à un bloc genre qui t'immobilisera pendant 50 ans Alors, moi, ouais, le problème, c'est que, au niveau. Au euh, niveau de la visibilité, c'est pas terrible. Et euh. Et la porte a fermé, donc je sais pas où il faut dire moi du coup. C'est compliqué, je le sens. Il suffirait que je passe inaperçu. Je me suis un plus... pas du tout, mais alors, vraiment pas du tout de ce passage de quand j'étais petit, quand je vais assis. Ouais, J'ai du mal à.. Ouais. Et euh, essayer de jeter un... Est-ce que je pourrais mettre une cuillante ça... Je sais pas qu'est-ce que ça ferait, on va voir. Non, là. Ça c'est quoi oui. Je sais pas du tout. Ah oui, attendez. <rire> J'ai panique là. Il suffirait que je passe une opération. Oh, il m'a vu encore. J'ai gaspillé un truc en plus. Ne pas les pieds ici. Ah, mais je sais pas comment on va faire, les gars. J'arrive même pas à... à bien voir et tout là, c'est. C'est chaud. Moi, je sais pas si c'est moi qui manipule mal la manette ou. j'ai pas le choix, hein, faut y aller. Par contre, je sais pas du tout, faut que tu fasses sur la porte à es, que hein. inaperçue. On n'arrive pas à voir. C'est quoi ce bordel Qu'est-ce que c'est que ça Il doit me voir. Il est jouté. Il suffirait que je fasse inaperçu. Que je prenne un truc dans les Ah, mais... je peux faire ça, mais. Il suffirait que je passe inaperçu. Je peux faire ça. <rire> Je ne dis pas du tout qu'est-ce qu'il fait de face. Il oui, faut y avoir l'impalance, mmh, mmh, oui, ça ok, mais alors pour, euh, là, pour passer là. Il faut décoacer le calme de feu. Ah si, j'ai vu ça, tout à l'heure. Surtout, il ne faut pas faire de bruit le plein de morts, enfin, les tout en poils sont à peu Ma Vasseur Oh putain les gars, c'est merve. Il faut changer, c'est un double. Non, pas du tout à voir. Bon, c en fait, c'est le bouton, bouton là-bas. J'ai compris. le monde si le bruit d'un sortilège pourrait le distraire. Il va falloir faire le plein de morts, va tout en ils sont ta... affalés. Si j'y vais doucement, je devrais pouvoir passer sans qu'il me voie. Il a vu. Et ça, ça te revient à fond. Si je fonce. Je pouvoir sans Mais j'y vais pas doucement, moi, je fonce. Comme un fou. C'est bon, vraiment. Je... C'est tout ça pour ça. Et je pouvais pas genre lui demander... Euh... ça, ça va été euh, facile facile. Enfin, disons que euh, niveau euh, objectivité, c'est pas facile quoi, de bien voir. Euh. Donc euh, maintenant, faut que je parte maintenant, je pense. Attendez, hein, je regarde si j'ai si rien oublié. Je bégaye maintenant. Si j'ai rien oublié parce qu'on est pas prêt de revenir hein, ici. Je reviendrai peut-être même jamais. Bon, c'est bon on se casse. J'ai tout fait avec ça. Oui. Ah oui, oui. bah. tout seul hein. bon ben bah, voilà hein. Là, on a ce qu'il faut on va pouvoir aller chercher jenny normalement j'ai juste un achat à faire aussi il me semble mais alors euh, je sais plus euh, je sais pas quoi les boules puantes hein. c'était pas autre chose donc je sais plus c'est quoi exactement est ce que c'est marqué Ah oui, une fiole de potion. Je sais plus où c'était ça. Ah, je ne peux pas entrer. C'était fermé Je ne peux pas entrer par là. J'ai un achat à faire mais je sais plus où c'est, euh, où il faut que j'aille. Bravo. Ah, là c'est un peu de sac. Ah c'est là-bas quest que -ce c'est bon, Voilà bon la librairie. Regardez si. Ah, c'était pas là. C'est là, je crois. Pour l'achat que je devais faire. Alors. On va y voir. Ah, si, c'était là. Je pense. Et excusez-moi, combien coûte cette tuelle de potion euh, Oui, mon mire. Oh, j'ai tout dépensé Excusez-moi, combien coûte cette piole de potion Oui, oui, oui, oui. Bon, ben... Je vais y trouver, trouver une les En fait, niveau puante je n'aurais pas dû en prendre... Euh... Enfin, J'ai pas fait gaffe, je voulais en prendre juste un petit peu et puis voilà. à cause de ça enfin, on reviendra plus tard. Donc je repère bien là, c'est ce truc là, juste en face du grand bâtiment qui est là. Ici, voilà. Euh, et en face, il y a un magasin et des cages. Bon, et sur où les minettes Et des mornies, hein non? Dédicace son dernier livre chez Fleurier Bott. Je le raterai ça pour rien au monde. Tu veux nous accompagner, Harry? Oh, euh, eh bien, d'accord, merci. Ça a l'air de trop m'enchanter. Bien. Hein Tranquille, ce n'est pas sa faute. J'imagine que tes parents n'auront rien à manger pendant un mois après avoir acheté les livres qu'il te faut. Tiens, jeune fille, prends celui-ci. C'est le moins que je puisse faire pour aider les gens dans le besoin. Laisse-moi te donner quelques conseils, Harry. La célébrité est une amie peu fidèle et je ne peux que t'encourager à ne pas jouer avec le feu. Ne te montre pas trop en public au début. Et fais bien attention à tes fréquentations. Harry Comment oublier l'époque où j'écrivais mon deuxième chef-d'œuvre Va brouiller avec les goules. Harry, on a raté le train. Je pensais que plus j'aurais de publicité, plus vite ma carrière prendrait son envol. <rire> on a raté le train. Mais malheureusement, trop de publicité de nuit. Oui, le Poudlard Express est parti il y a cinq minutes. Et ce n'est que lorsque j'ai mystérieusement disparu pendant trois semaines. Oh non Qu'est-ce qu'on va faire Tout en faisant savoir à la gazette du sorcier. Eh ben, papa a pris la voiture volante pour aller au travail ce matin. Elle est garée sur charing Crossroad. Que j'avais été capturé par des trolls dans la forêt de Stockton Honties D'accord. C'est notre seule chance d'être à l'école à temps. Que j'ai retrouvé la réputation du sorcier le plus populaire du monde que je n'aurais jamais dû perdre. Ah oui Mais... Ok. Ah, faut que tu Ok, on verra ça au prochain épisode les gars.